Ce roman raconte l'histoire d'une avocate qui attend un verdict. Nous sommes le 29 septembre 1933 et maître Germaine Brière attend que la cour d'assises du Mans rende sa décision dans l'affaire des sœurs Papin, fait divers bien connu des, des années 30, dans lequel les deux bonnes, comme on disait à l'époque, d'une bonne famille bourgeoise mancelle, ont sauvagement assassiné leurs deux patronnes sans aucun mobile encore connu euh, à ce jour. Euh, le roman débute euh, avec les, les dernières phrases de la plaidoirie de, de Maître Brière et on va l'accompagner dans cette attente qui est un moment toujours très particulier pour, euh, pour un avocat. Vous ne savez pas combien de temps cela va durer, cela euh, peut être une demi-heure euh, comme six heures. Euh, vous êtes obnubilé bien sûr euh, par... Euh, euh, par cette décision euh, en suspens, euh, il est très difficile de, de, de, de s'écarter, en fait, de, de cette concentration euh, que vous avez donnée pendant, pendant l'audience. Euh, vous ne pouvez pas partir puisqu'il faut que vous soyez présent au moment où, euh, où le verdict euh, sera rendu, En fortiori à cette époque où les téléphones portables n'existaient pas. Euh, et euh, vous vous interrogez sur votre stratégie, euh, sur les raisons pour lesquelles vous, vous exercez, euh, euh, ce métier aussi, euh, c'est le temps de l'attente et un espace de narration euh, privilégié, puisque je crois que euh, euh, qu'on attend un verdict ou autre chose. D'ailleurs, euh, on est fixé à un point et euh, forcé à se focaliser sur ses, sur ses pensées. Oui, moi j'ai découvert euh, maître Germaine Brière à la faveur de, de recherches sur les avocates pénalistes. Euh, notamment, je me suis posé la question de savoir si une femme avocate avait déjà accompagné son client à l'échafaud, puisque à l'époque de la peine de mort, les avocats assistaient aux exécutions. Euh, mais je n'avais jamais lu aucun récit de femme avocate euh, ayant euh, conduit son, son client à la guillotine. C'est comme ça que j'ai découvert euh, Maître Germaine Brière. Incidemment, euh, j'ai vu qu'elle avait été l'avocate des Sœurs Papins, qui est un fait divers qui, comme toute personne euh, friande de, de, de ce type d'histoire, euh, me fascinait, et d'ailleurs, je ne suis pas la seule. Hein. Avant moi, il y a eu du théâtre, des films, euh, des, des, des psychanalyses autour, de, autour de, de cette affaire des Sœurs Papins. Euh, et donc, ce qui m'a intéressée, c'est avant tout la personne euh, de, de Germaine Brière, cette avocate oubliée de l'histoire, qui a dû faire un procès euh, à l'Ordre des avocats du Mans pour pouvoir exercer, alors que cela faisait 30 ans que les femmes pouvaient accéder à la profession. Mais manifestement, ces messieurs, euh, au Mans, n'avaient décidé autrement. Euh, elle a dû produire un certificat de virginité pour démontrer que non, elle n'avait pas des mœurs légères qui l'empêchaient de, de, de, devenir, de devenir avocate. Euh, et puis, il y a d'autres éléments de sa biographie que, que j'évoque évidemment dans, dans le roman, que j'évoque et que je, que je développe, parfois que j'invente, euh, qui me sont apparues euh, euh, particulièrement romanesques. Et c'est pour ça que j'ai eu envie d'écrire un, un roman autour de ce, de ce personnage. Et si j'ai choisi ce, ce moment de l'attente du verdict, c'est parce que euh, c'est un moment que j'ai moi-même toujours trouvé euh, particulièrement intéressant à analyser pour soi-même, mais aussi à évoquer avec les, avec les autres, euh, puisque euh, tout le monde attend euh, en réalité. Et je ne crois pas qu'il y ait eu auparavant des récits euh, d'avocats euh, qui attendent. C'est un métier où on attend très souvent d'ailleurs, puisque les, les, les audiences euh, appellent les affaires toutes à la même heure, sur euh, une demi-journée. Et vous ne savez pas quand est-ce que vous allez passer. Vous arrivez à 13h30 et bien souvent, vous passez à 18h en réalité. Et encore une fois, vous êtes dans, ce, dans des moments d'attente. Euh, et euh, je voulais partager euh, euh, cela. Et donc, en me glissant dans le personnage de Germaine, euh, évidemment, j'ai pu aussi raconter euh, des choses tirées de ma propre expérience d'avocate.